Bonjour dans cette vidéo je vais répondre à la question comment peut-on arriver à devenir un trader rentable avec le scalping. En fait vous avez différentes techniques de trading du long terme du swing trading ou du day trading où en principe vous, vous clôturez tous vos, vos trades à la fin de la journée mais de mon expérience la technique la plus rentable la plus efficace c'est le scalping. Pourquoi Parce que si vous observez les marchés, ils montent, ils redescendent, ils montent, ils redescendent, ils font ça non-stop durant la journée. Donc si vous tradez à très court terme comme je le fais avec le scalping, vous avez à peu près toutes les 10 minutes une possibilité, si vous regardez les graphiques en une minute, de prendre un trade au meilleur moment. Et quand on aime le scalping, quand on aime ça, c'est comme un sport, c'est vraiment de l'adrénaline qui vous donne des sensations très fortes contrairement au swing trading où là euh, vous risquez même d'avoir de très mauvaises nuits si vous <rire> êtes inquiet sur la position euh, que vous avez euh, tenue euh, durant la nuit. Donc le scalping c'est la méthode qui selon moi et d'après tous les traders que je vois qui traitent comme moi à très court terme, nous avons d'excellents résultats des résultats qui avoisinent les 90% à 100% de trades gagnants et nous arrivons à couper rapidement nos pertes, donc très peu de pertes, très peu de risques. C'est sûr qu'on ne fait pas des, des gains mirobolants, mais chaque fois que vous prenez un trade à très court terme, vous accumulez un petit gain et au bout de 10 trades, vous avez euh, un, un résultat vraiment excellent. Vous arrivez ainsi à avoir une technique très efficace et surtout très importante qu'on apprend très rapidement. Si vous suivez mes formations Scalping et ma formation Ishimoku, c'est ce que je vous conseille parce que vous avez une combinaison excellente pour seulement 297 euros, eh et bien vous avez là une méthode de trading à très court terme, très rentable puisqu'on arrive à 90% à 100% de trades gagnants tous les jours et si vous ne faites pas de grosses bêtises et eh bien vous pouvez faire ça quasiment tous les jours, il y a des opportunités sur tous les marchés que ce soit l'euro dollar ou un autre marché du forex, les indices comme le cac40 ou le dax, vous avez tout le temps des possibilités de faire des trades tous les jours. Donc si vous cherchez une méthode de trading vraiment rentable je vous conseille le scalping et c'est la méthode qui vous permettra d'avoir en apprenant en très peu de temps une méthode vraiment efficace et vraiment rapide pour apprendre le trading. Donc si vous êtes intéressé par ma formation Scalping et ma formation Ishimoku, vous avez ici au-dessus un lien vers cette formation pour 297 euros puisque vous avez un prix promotionnel pour ces deux formations ensemble et si vous avez des questions, Malgré que normalement mes formations sont complètes avec les vidéos que vous recevez immédiatement, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer un email, je serai là pour répondre à vos questions, mais euh, vu le retour que j'ai de mes étudiants, eh bien, je pense que ce ne sera pas nécessaire que vous, et que vous arriverez rapidement à, très, à de très bons résultats. Bien sûr, commencez sur un compte de démonstration, c'est-à-dire sans aucun risque. Vous verrez que vous aurez de très bons résultats très rapidement et à ce moment-là, vous pouvez commencer à ouvrir un compte de 500, de 1 de 5000 euros et tous les jours, vous pourrez, si vous maîtrisez bien cette technique, arriver à de très bons résultats et à devenir un trader rentable très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Cliquez ici en dessous. Et si vous voulez recevoir un email lorsque je publie une nouvelle vidéo, et bien après vous êtes abonné, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez averti lors de mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes vidéos. Je suis ici au Teide, au sommet de Tenerife, faire une magnifique journée comme vous pouvez le voir. À très bientôt. Au revoir.